Le bureau régional Afrique francophone de la FSM souhaite un joyeux anniversaire à la Fédération syndicale mondiale. 75 ans de lutte de classe et de masse, d'action, d'espoir, de solidarité avec les travailleurs et les peuples du monde. Des femmes, des hommes, des militants et militantes, des amis, souvent anonymes, se sont battus pour les revendications, les conventions collectives, les salaires, les conditions de travail et de vie, la dignité, la liberté et le temps de travail. 75 ans de conquêtes, mais aussi de périodes difficiles dans les différentes situations. La Fédération syndicale mondiale, ses huisses et ses affiliés ont su faire face en créant des conditions pour avancer, pour gagner. 75 ans de des luttes face à l'impérialisme, au capitalisme, à la bourgeoisie, aux multinationales qui n'ont pour seule ambition et objectif celle de la financiarisation pour l'actionnaire au détriment de nos emplois, de nos industries. 75 ans de solidarité pour s'unir face à un capital dévastateur sur l'ensemble des pays du monde. 75 ans pour s'orienter vers le véritable progrès social sur la base d'autres alternatives que celle de l'argent pour l'argent. 75 ans de liberté pour pouvoir s'exprimer, se défendre, pour faire face aux plans diaboliques portés par le patronat de nos industries. 75 ans de vie syndicale pour un meilleur monde au service des travailleurs et des peuples. Au seuil de ces 75 années de lutte de la Fédération syndicale mondiale, l'humanité se trouve confrontée à des problèmes d'une envergure peu commune, des problèmes qui exigent d'être résolus, dans un sens progressiste, c'est-à-dire en prenant en considération la vie même, les besoins, les aspirations des milliards d'hommes et de femmes, des travailleurs qui sont l'avenir de l'humanité. La Fédération syndicale mondiale, ses affiliés et ses unions internationales syndicales se doivent de porter un regard lucide sur ces réalités contemporaines, sur cet avenir. Tout le mouvement syndical mondial a aussi cette responsabilité. Vive la FSM! Vive les 75 ans, je vous remercie.